Salut les astros Alors comment ça va aujourd'hui Je vous emmène faire une petite balade sur la Lune Allez, on va vers la mer de la Sérénité. Alors la mer de la Sérénité, c'est quand même une mer spectaculaire. On peut la voir à l'œil nu, on peut l'observer. Sans instrument, hein, ce qui est quand même assez intéressant. Et puis quand on va se rapprocher tout doucement, on va s'apercevoir que la mer de la sérénité, c'est une belle mer de basalte et de lave, euh, solidifiée bien entendu, et qui euh, ne recèle pas énormément de cratères. C'est pour ça qu'on l'appelle la mer de la sérénité. À la star de la mer de la tranquillité, ce sont des surfaces de lave pratiquement lisses, sans euh, beaucoup de relief et, et euh, pas beaucoup de cratères. Cependant, on aurait tort de s'en désintéresser parce que c'est quand même un endroit génial. Notamment quand on va faire un petit zoom et qu'on va se rapprocher, on va pouvoir apercevoir déjà deux cratères majeurs, le cratère Bessel et le cratère Sulpicius Gallus. Alors Bessel, c'est le cratère le plus gros, le, plus, le, le cratère majeur de la mer, de la Sérénité. Il euh, est facile à observer avec une petite lunette, un petit instrument, un petit cratère très sympathique, bien rond, parfaitement défini. Euh, je vous rappelle que Bessel, c'est le nom de l'astronome euh, qui a euh, déterminé les premières euh, distances euh, d'étoiles euh, en calculant les distances qui séparent le, le Soleil euh, de la fameuse, donc, euh, ce qu'on appelle l'étoile Bessel, Bessel Star, euh, avec la méthode de la parallaxe, c'est-à-dire le déplacement de, des étoiles, puisque c'est une étoile qui, euh, selon l'endroit où on se trouve dans le système solaire, hein, eh bien on aura un décalage d'angle de, de vue, et on a l'impression que l'étoile a légèrement bougé, et euh, donc on a euh, réussi, donc M. Pessel a réussi à déterminer sa distance par euh, trigonométrie. Hein. Voilà. Après, on a utilisé d'autres méthodes, mais bon, ça, je vous laisse découvrir euh, la playlist sur les étoiles variables, notamment euh, la découverte de euh, Henrietta Levy, euh, qui a euh, permis de calculer les distances stellaires et, et donc euh, de savoir que nous sommes dans une galaxie et non pas euh, l'univers, hein, puisque avant, la galaxie était considérée comme l'univers. Mais bon, je me perds en, de, en de, de différentes euh, conjectures. On va revenir à notre mer de la Sérénité. Donc le cratère Bessel est facilement euh, décelable. Au sud, vous avez un cratère, donc Sulpicus Gallus. Mais si on s'approche encore un peu plus de la mer de la Sérénité, un petit peu vers le nord, vous allez vous apercevoir d'un tout petit grain de riz. On appelle le cratère Linné. L-I-2-N-E. -N Linné, c'est un cratère qui paraît totalement anodin, mais qui a défrayé la chronique parmi la communauté scientifique il y a déjà un petit moment. Ce cratère Linné, c'est un cratère très très très petit. Hein. On peut quand même le voir avec lunettes de 70 à 90 mm, mais il faut ne pas avoir trop de turbulence pour l'apercevoir et puis savoir exactement où il se trouve pour pouvoir le discerner. Sinon, il peut paraître... Euh, voilà, on peut vite passer à côté. Tout simplement parce que ce cratère mesure à peine 3 km de diamètre. Alors au 19e siècle, ce cratère a vraiment fait parler de lui. Mais vraiment fait parler de lui. Hein. Il a déchaîné une controverse euh, parmi la... La, la communauté euh, des astronomes de l'époque. Et oui, parce que l'inné fait partie de ces rares cratères qui ont changé de forme. On a l'habitude de dire que la Lune est un paysage qui n'a pas bougé, qui n'a pas changé. Et bien le cratère Liné et d'autres cratères, il hein, y en a d'autres, euh, ont changé de forme d'observation en observation certains astronomes se sont aperçus de la métamorphose. Alors certaines observations présentent Liné comme une simple tache blanche, une petite ligne à la surface de la Lune, mais d'autres observations la décrivent comme étant un cratère large et bien ouvert, presque autant que le cratère Bessel. Incompréhensible. Alors bien sûr, aujourd'hui, euh, la sonde LRO a photographié et a survolé le cratère Liné. Aujourd'hui, Liné est connu comme un cratère craterlé, euh, une sorte de cône inversé. Voilà, c'est tout petit. La première observation qui a été faite et description euh, scientifique qui, ont, qui, ont, qui a été portée sur ce cratère, en 1652, l'inné a été dessiné par Riccioli. Donc, Riccioli, c'est quand même une bonne référence hein, en termes de sélénographe. Hein. En 1824, euh, Lorman l'observe comme étant un beau cratère d'à de, de peu près 7 km de diamètre. Aujourd'hui, il en mesure que 3. Il y a quand même un, un truc qui cloche. Hein. Et donc, l'inné serait le deuxième cratère le plus important après le cratère Bessel dans la mer de la Sérénité, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. En 1830, l'astronome euh, Malder euh, va estimer sa taille carrément à 10 km de diamètre. Pour que... Il prend de la taille. En fait, quand il a observé le cratère liné, il explique que euh, même avec une position du soleil bien euh, zénithale au-dessus de la Lune, et eh bien le fond du cratère n'est pas éclairé. Ça reste euh, sombre et noir. Donc pour lui, c'est un cratère de 10 km de diamètre et très profond. Bizarre. En 1843, on a l'astronome Schmitt. Euh, qui, lui, va mesurer le cratère, et puis là, euh, 11 km À 11 km ce cratère, aujourd'hui, ça paraît totalement impossible. Quand on regarde, vous allez regarder le cratère avec votre lunette, votre, votre instrument, euh, très clairement, l'inné ne fait pas 11 km de diamètre. C'est impossible. Pourtant, Schmitt est un astronome émérite. C'est pas un débutant. Il sait mesurer des tailles de cratères, et, et voilà quoi. D'autant plus que ses prédécesseurs euh, l'ont calculé à 7, après 10, et maintenant 11 km, c'est quand même qu'il y a quelque chose de bizarre. Et voilà que tout à coup, en 1866, vous avez euh, Schmitt, toujours, hein, euh, qui réobserve euh, le cratère qu'il avait observé en 1843, et puis là, stupéfaction. Il y a quelque chose vraiment, quelque chose qui s'est passé entre deux, que personne n'a pu observer euh, vraiment, parce qu'il s'aperçoit qu'à la place du beau et gros cratère de 11 km qu'il avait observé précédemment, il y a juste une petite tache, un petit grain de riz tout blanc, tout minuscule, de quelques kilomètres à peine. Voilà. Le cratère liné a totalement presque disparu. Les bras tombent. Alors aujourd'hui, si vous regardez le cratère liné, c'est une petite linule blanche avec un petit grain de noir par-dessus. Donc vraiment très difficile, même avec une bonne caméra planétaire, on aura un peu de mal à faire ressortir ce cratère. Il faut vraiment attendre une bonne conjonction de, de lumière euh, voilà, pour pouvoir euh, apercevoir ce cratère vraiment très étrange. Donc voilà pour le mystère de la mer de la Sérénité. On va descendre un peu plus vers le sud maintenant, et on va euh, admirer ce que moi je, je trouve vraiment merveilleux, ce sont les dorsales. Alors les dorsales, c'est vraiment quelque chose de, de, de magnifique, déjà à observer, et puis à, à, à observer d'heure en heure. L'œil à l'oculaire, on, on voit les dorsales, euh, se transformer c'est vraiment un paysage euh, très rasant très changeant euh, qui va euh, apparaître et disparaître euh, au gré donc, de la rotation euh, de la lune, rotation de la terre et, et voilà et l'angle d'incidence du soleil va jouer énormément sur la visibilité des dorsales et c'est un plaisir à dessiner et à astrophotographier bien entendu alors vous pourrez observer euh, la euh, dorsum euh, von Cotin, qui fait 220 km de long sur 7 km de large, à peu près, et euh, la dorsum Owen, qui elle fait 50 km de diamètre, mais un petit peu plus large, 9 km. Ce sont deux dorsales, deux dorsales qui sont parallèles. Alors vous trouverez ces dorsales euh, au sud du cratère Liné quand vous aurez repéré le petit le, le point qui correspond à l'inné, un petit peu au sud, vous avez ces deux dorsales qui sont parallèles. voilà Vous avez encore deux dorsales à observer, donc la dorsum euh, Gast qui elle fait à peu près 60 km de long sur 6 km de large et la dorsum Buckland qui fait 150 km de long et 8 km de large. Ces deux dorsales sont en enfilade l'une de l'autre donc elles se poursuivent euh, et euh, longent les rives sud-ouest de la mer de la sérénité. Donc pour observer les dorsas, choisissez votre moment, hein, choisissez un éclairage bien rasant, déjà ça vous permettra de voir le cratère liné et ensuite d'admirer ces belles dorsas de la mer de la sérénité, hein, partie sud de la mer de la sérénité. Puis nous allons nous approcher du deuxième plus beau cratère de la mer de la Sérénité, c'est le cratère Sulpicius Gallus. Alors, Sulpicius Gallus est un joli petit cratère bol, donc la forme d'un bol de 12 km de diamètre. Et à partir de ce joli petit cratère que vous aurez repéré, si vous partez direction euh, donc de l'Est, vous allez euh, apercevoir la Rima Sulpicius Gallus. Donc la Rima, je vous rappelle, c'est un effondrement du plateau euh, de la mer de la Sérénité entre deux euh, lignes de euh, failles. Et donc le fond s'est effondré, hein, laissant des petites falaises de chaque côté. Donc la Rima Sulpicius Gallus, c'est un système donc, de rima et de rainures qui s'étend à peu près sur 90 km de long. Bon, pas très grand. Il faut avoir vraiment l'œil pour, euh, pour la décerner, euh, la discerner dans, dans cette partie de la mer de la Sérénité. La largeur de la faille est assez faible, à peine 2 km. Donc il faut jouer sur euh, l'éclairage de la face euh, ouest, lorsque le soleil va taper dedans. Il va nous remonter une belle ligne blanche. Ou alors à l'inverse, quand euh, le soleil tape la rainure, de l'autre côté, on a la zone d'ombre hein, qui s'étend, qui va faire un petit fil noir hein, sur euh, le, le gris euh, de la mer de la Sérénité. Donc, cette rima euh, part vers le nord-ouest en longeant une montagne. Donc, cette montagne s'appelle le mont Aémus. Alors, si vous suivez cette petite rima, au bout de 60 km, 60 km, hein, et eh bien vous allez vous apercevoir, et eh bien vous apercevrez que cette RIMA va se diviser en trois. Donc, donc des petites rainures, des petites rainures secondaires, hein, il y en aura trois en forme de pas de doigts. Donc euh, assez difficile à observer avec une petite lunette, moi je ne les ai jamais vues. Il faut à mon avis un instrument un peu plus conséquent, au-delà de 100-110 mm d'ouverture, 130-150 ou mm. Euh, avec un bon grossissement et sans trop de turbulence on peut voir cette petite division euh, de failles en pas de doigts. Voilà. Alors, Puisqu'on va parler donc des monts à, enfin, à c'est tout simplement cette euh, euh, chaîne de montagne qui forme le euh, bord euh, nord-ouest de la mer de la Sérénité. Hein. Forme. Donc, en fait, c'est le méga impact. Donc, le méga impact a soulevé toute une chaîne de montagne à cet endroit-là. Le reste a été enseveli sous la lave. Mais à cet endroit-là, on a une belle petite chaîne de montagne. Cette montagne est large de 50 km et va s'étendre sur à peu près 400 km de long. Donc, elle est très très, très facilement observable avec un tout petit instrument. Pas de souci. Une 50 mm, une 60, ou 70 vous allez voir cette fameuse chaîne de montagne. Vous allez pouvoir soit la dessiner, soit la contempler ou la photographier, sans problème. Alors, en plein milieu de cette montagne Aimus, vous allez vous constater qu'il y a eu un impact. Et on a un beau cratère, bien dessiné, bien défini. Tout ça, c'est arrivé bien après la création de la chaîne de montagne. Un beau météore qui s'est écrasé, et qui a creusé le cratère Ménélos. Ménélos, 27 km de diamètre hein, quand même, c'est pas rien, et franchement il est très euh, facile à observer, euh, ça fait partie des cratères un peu spéciaux puisque puisqu'ils euh, ne euh, se sont pas plantés dans des, dans des plaines de lave, mais en plein milieu d'une chaîne de montagne, donc la montagne elle a explosé à cet endroit là. Alors si on poursuit bien sûr les monts Aé Aémus vers le sud, eh bien la montagne commence à disparaître tranquillement et arrive au promontoire, donc une espèce de, de surélévation, un hein, promontoire archérusien euh, qui est aussi euh, bah, clôture, cette chaîne de montagnes Aémus qui est facile également à observer. Voilà et donc euh, on va continuer notre exploration et je vais vous inviter à voir cette belle région qui se trouve en dessous, des monts -Aimus. Cette région, c'est la région des Grands Lacs. Les Grands Lacs Lunaires. Il y en a cinq à observer. Alors, qu'est-ce qu'un lac Un lac, c'est tout simplement une dépression, une cuvette sise euh, dans ce qu'on appelle euh, les terrains. Alors, vous savez que sur la Lune, vous avez les mers et les océans, hein, qui sont des surfaces de lave solidifiées. Hein, fait par des, euh, des, des méga impacts et des gros, gros, gros épanchements de lave. Et puis, vous avez d'autres régions lunaires et qui, elles, sont des régions qu'on appelle des terras. Et euh, ces régions de terras qui sont blanches, contrairement aux régions de mer ou d'océan qui sont euh, euh, grises, et eh bien, ces terras, parfois, bah, sont impactées déjà par pas mal d'impact de, de météorites et de météores. Il y a beaucoup de cratères et vous avez aussi des dépressions qui se sont gorgées de lave et qui forment ce qu'on appelle des lacs, tout simplement. Donc les lacs, ce sont des mini-mères, hein, des, des mémères, hein, des petites mémères, euh, dans les terrains. Et donc sous le, la montagne à Hémus, vous avez cinq grands lacs à observer. Et donc on va commencer par euh, un lac. Et vous allez voir, les noms sont assez poétiques. Ça va de la haine vers la tendresse. Hein, je m'explique, les noms de ces lacs ont des, des noms de sentiments ou d'émotions. Hein. Souvent, voilà, on leur donne, on leur prête des émotions. Donc le premier grand lac que je vais vous faire découvrir, c'est le lac de la haine. Le lac de la haine. Et oui, le, le lac de la haine, c'est un lac qui est en fait formé par euh, la superposition donc, euh, de deux Gros impacts, euh, deux cratères euh, lunaires qui se sont remplis de lave, bien entendu, pour former ce lac. Et ces deux cratères contigus forment donc une petite, euh, un petit lac qui fait à peu près 70 km de diamètre. Ensuite, après le lac de la haine, vous avez le lac de la douleur. Ah oui, on a, là on entre dans les émotions. La haine, la douleur. Le lac Doloris. On le trouve également sous le nom de lac des tourments. Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il présente en son centre une île. Donc on appelle ça une île maintenant, puisque c'est dans un lac. Dans un lac, il y a une île. Donc c'est un sommet de montagne hein, qui n'a pas été entièrement euh, recouvert par la lave et qui forme donc ce petit îlot euh, rocheux en plein milieu de ce lac. Donc ce lac, lui, mesure euh, alors 110 km sur 80 km de large. Alors, voilà, donc il est un petit peu en longueur. Alors le lac des tourments communique avec un deuxième lac qui lui, là voilà, on va se reprendre un peu, c'est le lac de l'Allégresse. Après la haine et les tourments, voilà, on se ressaisit, c'est l'Allégresse. Ce lac fait 121 km de long sur 110 km de large. Alors il est également connu sous le nom du lac des délices. Le prochain lac qui lui est contigu est séparé par une fine euh, ligne de récifs, on appelle ça plutôt des récifs. C'est les sommets de montagne, hein, eux également qui, ont, qui, euh, qui pointent euh, au-dessus de l'étendue de lave des lacs. Et donc ça forme toute une série de récifs, donc c'est assez difficile à voir. une petite ligne montagneuse, rocheuse, euh, qui n'est pas facile à observer, voire à photographier. Et donc le lac qui suit, hein, qui est contigu, c'est un petit lac, tout petit, de 50 km de diamètre. Hein, voilà, c'est pas, pas énorme, mais il est quand même bien perceptible, bien rond. C'est le lac de l'hiver. Donc, si vous avez un challenge à faire en astrophotographie ou en observation visuelle, c'est d'aller me repérer cette petite ligne de, de montagneuse qui ressemble plus à des récifs. Des petites lignes qui séparent le lac des délices avec le lac de l'hiver. Puis pour terminer, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, le lac de la TENDRESSE mmh. La TENDRESSE Ce petit lac fait 121 km de long sur 80 km de large et clôture la série des 5 grands lacs lunaires qui se trouvent sous la mer de la Sérénité après cette fameuse barrière des monts Aimus. Notre balade lunaire est terminée. Nous avons vu eh bien, quand même, que la mer de la Sérénité n'était pas si sereine que ça. Que nous avons un cratère, le cratère liné, qui a défrayé la chronique euh, chez les sélénographes, puisqu'il a changé de forme hein, en quelques, euh, quelques dizaines d'années hein, à peine. Hein. Et puis vous avez toutes euh, euh, ces belles dorsales à, à, à voir hein, qui, euh, qui, qui, qui tapissent le sud hein, de la mer de la Sérénité. Puis euh, le cratère Bessel et le cratère Suspilus Gallus avec sa, cette fameuse Rima qui se termine en pas de doigts, hein, en trois petites euh, rainures. La fameuse montagne Aïmus avec son beau cratère euh, Ménélus. Et puis en dessous de cette belle euh, chaîne de montagnes, d'ailleurs qui se termine par le promontoire archamusien, hein, je vous rappelle, vous avez cette belle série de lacs euh, enchâssés dans les terras hein, de lunaire et qui forment ces belles petites taches noires. Euh, avec donc des, des noms poétiques, des noms de sentiments et d'humeur, hein, euh, de la haine à la tendresse. Voilà ce que vous pouvez observer sur la Lune. A très bientôt et bonne observation. Ciao!